Encore un classique, H2E, 8 feneux hey. Ils veulent le titre, mais ils ont pas le ticket Ça raconte sa vie dans des chapitres Ils ne savent pas ce qu'est le risque Derrière la caméra, ça joue avec des flammes Mais il a plus de gaz dans leur briquet, gros ça veut rentrer, persé niqué, ça fait du bruit Y'a plus de méthode, plus de code Tellement de lumière qu'ils sont tous éblouis Le buzz est clair, ça se dit dans le trafic Ce que je vois, c'est que le trafic est dans la voix et la musique hey, Encore une bête d'instru, ça va taper des millions de vues Qui Kicker, ça kick avec le coeur je fais peur, je sais, regarde la bombe que je viens poser Avant de vouloir tout exploser, à quoi sert de creuser Si tu sais pas comment chercher, je pose sur le son L'instru, je l'ai calé, tu vas choper la connexion Pose pas de questions, je prends mon temps Dans mes écrits, y a pas de dérogation Là où je vis, y a que des pâturages Un court-métrage pour voir ma gueule et le voisinage si c'est calme, un peu trop calme pour rester sage C'est qu'une partie de mon voyage Perso, je crois ce que je vois Désolé mais j'ai pas le choix Viens pas tester Ce son, tu vas l'aimer, le détester Certains vont constater que le fait de contester C'est de la frappe, tu vas rester Je viens manifester, pas là pour protester Trop tard, c'est infesté Dans ce monde controversé Ouais, dans ce monde controversé, c'est infesté. infesté. Rien ne sert d'avoir le regard, si t'as pas le bras long. Si ça parle à mon égard, c'est qu'on dit encore trop long. H2E, ça veut prendre du galon. Un verre d'alcool, pour souffler dans le ballon. Ça décolle pour se détendre, pourquoi attendre La loi ici, c'est le talion. 899, bienvenue chez moi, y'a que des lions. J'avance les pions en position d'attaque de précision. Dans mes choix, je reste libre dans mes décisions. H2O, putain de calibre dans son. Sur les murs de la lamentation, c'est lamentable. Ray, hey, je fais de l'oseille. Au fond de ma poche, y'a pour certaine que c'est palpable. Gros, 8 feuilleux. 2022. 2022, 2022 Ouais